Donc, euh, je m'appelle Virginie Cotel, je suis euh, coachée typique. En fait, j'accompagne les personnes hypersensibles, au potentiel ou multipotentiel à comprendre leur fonctionnement, euh, à arrêter de fonctionner à l'envers euh, pour euh, enfin créer leur, euh, la vie dont elles rêvent vraiment s'épanouir et euh, oser oser être elles-mêmes, euh, se libérer des carcans euh, qu'elles peuvent vivre au quotidien. Euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que euh, c'est un programme qui est hyper complet euh, donc il euh, y a déjà beaucoup d'informations euh, avec voilà, la possibilité de comprendre comment ça marche le marketing euh, euh, complètement dédié au coaching. C'est vraiment euh, hyper euh, ciblé par rapport à mes problématiques euh, et ce que je rencontrais. Il euh, y a des coachings en groupe qui fait qu'on peut aussi apprendre les uns des autres et euh, poser nos questions. C'est pas juste euh, de la formation où on écoute et on n'a plus qu'à voir comment on se débrouille. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de débloquer, euh, de passer à l'action sur euh, les réseaux sociaux par exemple. Avant, au euh, groupe d'Instagram, je faisais rien et puis maintenant, je poste deux posts par semaine, euh, mais en plus avec plaisir. Euh, j'ai apprécié qu'il euh, y un coach dédié qui permet aussi finalement de donner ce tempo de euh, allez qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que j'ai qu que fait la semaine dernière et je m'engage j'y vais, euh, moi j'ai surkiffé les, les coachings avec Lingen hein, qui vraiment, euh, voilà, c'est sa personnalité que j'ai choisi en me rejoignant Mission Passion euh, et c'est quelqu'un d'hyper humain et son but c'est pas de faire de l'argent euh, mais vraiment de transmettre et ça, ça me, ça me parle énormément Moi c'est pareil mon but c'est de transmettre à des personnes euh, comment elles peuvent être elles-mêmes et, et et s'épanouir voilà, et euh, je j'en oublie sûrement mais c'est déjà pas mal. Ouais, je recommande Mission Passion à 1000%. Euh, je l'ai déjà, déjà fait, je l'ai déjà recommandé à des coachs qui débutent. Euh, des, ouais, vraiment ceux qui sortent de la formation, ils peuvent y aller euh, les yeux fermés, c'est tout, tout pour eux. Euh, et je le recommande euh, aussi à des gens qui ne sont pas coachs mais qui veulent faire ce métier-là, qui n'ont pas fait la formation parce que Lingen n'est il il est pas formé au coaching, mais il a tout le mindset, tout, euh, vraiment tout les de, attitude nécessaire pour être un bon coach et il y a en plus un frère l'air qui donne vraiment les, les bonnes pratiques de coaching. Donc, euh voilà, et euh, moi ça m'a vraiment permis de voir qu'il y a des bons coachs qui n'ont pas fait de formation de coaching. Euh... Et je le recommande aussi aux coachs ben, qui ont commencé, mais qui veulent, moi c'était mon cas, qui veulent passer la seconde course. Qui... Voilà, moi je savais que c'était ça que je voulais faire ma vie, il était pas question d'échouer. Donc là c'est vraiment euh, le meilleur endroit pour euh, passer euh, au niveau supérieur.